savoir si je pouvais encore avoir un espoir euh, dans le genre féminin. <tousse> Typiquement, euh, elle me recontacte, euh, alors si je prends cet exemple, elle me recontacte avec une lettre en me disant qu'elle a largué son copain, voilà, en faisant référence à nos histoires, euh, à tout ce qui s'est passé, euh, en jouant sur la corde sensible, et je me dis si elle ne l'a vraiment pas fait, euh, si elle est toujours avec ce mec. Quelle est la corde voilà. sensible et bien bah, la corde sensible, c'est, euh, euh, et bah, c'est, sensible, c'est faire référence à tout ce qu'on a vécu, euh, c'est jouer sur le volet je suis triste, le volet, triste", euh, le volet euh, euh, euh, ben voilà le volet amour, le volet, euh, le volet sentiment le volet je veux être avec toi, euh, le volet euh, elle décrit, elle décrit par le menu euh, la vie qu'elle voudrait avoir avec moi. Et je me dis, si elle est capable de faire ça, elle ou d'autres, euh, alors que tout ça est faux. Et je me dis c'est pas pas, pas possible. Mais tu pas, commets possible, Tu commets, si je puis me permettre, tu commets une erreur de raisonnement qui invalide toute la suite, c'est que tu n'as pas la bonne définition de ce qui est vrai et faux pour une femme. Tu raisonnes en logique H, c'est-à-dire binaire, en disant ce qui n'est pas vrai est faux et ce qui n'est pas faux est vrai. Mais de la même façon que, les que ce qui caractérise les barbares, c'est d'avoir une drôle de définition de la qualité, ce qui caractérise les femmes, c'est d'avoir une drôle de définition de la vérité. Puisque pour une femme, et c'est comme ça que Macron a conquis un électorat féminisé, tu peux avoir une chose et son contraire. Et en même temps A, et en même temps non A. oui j'entends, j'entends mais, mais au-delà de ça dire euh... Oui, tu entends, tu entends mais alors, puisque tu me coupes en disant que tu entends, es-tu en mesure de formuler la définition de la vérité selon les femmes euh... Si tu es en mesure de le faire, tu avais raison de me couper, sinon tu n'avais pas, tu, tu avais, tu, tu n'avais pas raison. Non, non, pour la femme, la vérité, c'est une valeur relative, c'est Oui, mais ça, c'est une tautologie, on l'a déjà dit, ça. Alors, c'est quoi la vérité pour la femme Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai Ce qui est vrai, c'est ce qu'elle ressent à l'instant T. C'est une condition nécessaire, mais non suffisante. C'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle... Alors, tu vois, si tu ne sais pas, il ne faut pas interrompre. Pas à ce moment-là, en tout cas. Parce que j'allais l'expliquer et tu as interrompu au mauvais moment. On interrompt quand on est certain de savoir et d'avoir compris ce qui va être dit. Sinon, on n'interrompt pas. Donc, la vérité pour les femmes, c'est la vérité Goffmanienne en sociologie. Je renvoie à Goffman, sociologie de la vie quotidienne, si je ne m'abuse. C'est quand, quand, quand, quand l'autre croit à ta sincérité. C'est comme la vérité du comédien, et c'est pour ça que la, la femme est naturellement actrice. Pour un acteur, ça devient vrai quand l'émotion, quand, quand le public ressent l'émotion qu'il a désiré déclencher. D'accord. Le, le fait de le sentir, de le, de, de le sentir au creux du ventre n'est pas oui, bon bah d'accord, effectivement, je, je vois où tu veux me renvoyer, mais. L'explication du barycentre n'est pas non plus une clé qui ouvre toutes les portes. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas le mettre à toutes les sauces. Hein le ne n'explique ne, pas tout. Là, en l'occurrence, c'est une question de croire. Elle, les F est beaucoup plus sensible dans le sens où, dès l'école, elle apprend à deviner ce, qui est, ce que le prof attend et à lui fournir quelque chose au plus près de ses attentes. C'est pour ça qu'elle a des meilleurs résultats scolaires. Elle devine mieux le thème des interro et elle apprend plus par cœur. Et elle est en mesure de se conformer mieux aux attentes masculines. C'est ce que j'appelle la femme lego Et c'est ce qu'elle a à l'échelle individuelle, ça s'appelle la femme lego À l'échelle collective, et vue par F, ça s'appelle le patriarcat. C'est cette injonction à se conformer. Mais si naturellement vous n'aviez pas une injonction à vous conformer au désir masculin, c'est-à-dire à vous habiller, à vous comporter et à agir de manière à, à être repéré et repérable par le mal dominant du groupe, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de situations où vous seriez déjà émancipé. J'écoutais un podcast pas plus tard qu'aujourd'hui, podcast qui va d'ailleurs me servir de support à, au contrôle, enfin, pas au contrôle, mais au, petit, au, au test de connaissance, on va dire. Tu es VIP je vais, je vais instaurer à partir de cette semaine des tests de connaissances où, euh, qui seront pour l'instant libres, ensuite ils deviendront obligatoires. Pour l'instant ils seront, ils seront libres et où euh, bah vous serez invité à répondre selon les séminaires que vous avez téléchargés et donc euh, supposément consultés et compris. Vous serez invité à travailler un petit peu, à, vous aurez 4 ou 5 questions par mois j'imagine. Dans un PDF et puis il faudra essayer de répondre. Et de ré... il, faut... il faudra essayer de comprendre, de réfléchir et de répondre. Et dans... et dans le podcast qui servira de support à ce travail du mois de, du mois de novembre, je... il met en exergue une, enfin, une interview d'une une femme par une autre, tu sais, la... la fameuse fille qui est allée au bordel à Berlin pendant deux ans, là, Emma Becker. Oui. Et, et, et, et la question était, euh, que pensez-vous de, de la représentation des femmes sur les réseaux sociaux Et l'une des deux, je crois que c'est locu sa locutrice, donc c'est l'intervieweuse, euh, postule qu'en réalité, le, le, la représentation des, des, des femmes sur les, les, les photos, les selfies, etc., en fait, tout ça est une, est une injonction qui leur serait faite, et ok, non, non, non, non, non, il y a... Y a euh, si, si les nanas ont, ont surexploité ce canal pour mettre en avant leur body et leur maillot de bain c'est avant tout pour se conformer au désir masculin et mettre des vents virtuels c'est pas il euh, n'y a, a pas d'autre complexité ou complot que, que ça donc c'est la tendance c'est la pente la pente étant la, notre trait de caractère qui n'a pas besoin d'aide Hein, la pente, c'est le bateau qui avance tout seul sans avoir besoin de vent. La pente de F, c'est de déceler les codes de la mécanique du désir masculine et de s'y de de conformer en les exacerbant. Mais tout ça part de leur talent à deviner ce qui est attendu d'elle. D'accord F est supérieurement intelligente à déceler les attentes de l'autre et elle est un peu moins à, à, à adopter une position fixe, c'est-à-dire à, à avoir assertivité et discernement. Bon. Donc, le, ce qui est sincère, ce qui est vrai pour ta, ta, ton ex-meuf, là, ou ta meuf, euh, je résume pour, euh, pour, pour, pour, pour ceux qui ont manqué... Je résume pour tout le monde, puisque je n'ai pris la, je enregistré qu'en cours de route. Donc je résume pour tout le monde. Tu fréquentais une femme pendant un petit peu moins d'un an, euh, pendant un petit peu moins d'un an. Tu as 6 ou 7 ans de plus qu'elle. Elle a 23 ans. Enfin, elle avait 23 ans à l'époque, tu en avais 29, et elle part étudier au Canada pendant 3 ans. Et évidemment, euh, vous avez un deal qui est euh, que tu ne voulais pas apprendre, euh, ni de sa bouche, ni de personne, si elle avait eu une histoire là-bas, qu'elle te fait croire que non, et que vous communiquez de façon un peu tendre euh, pendant, pendant, pendant, pendant des mois, et puis elle a eu quelqu'un, et puis elle te dit qu'elle t'aime, et puis c'est vrai, et puis c'est faux. Et, tu... et avec ton, ton petit logiciel d'homme bien binaire qui ne vient que de découvrir mes contenus, tu n'arrives pas à articuler que c'est vrai et faux pour elle. Tout ce qu'elle te dit est vrai sur le moment et faux le moment d'après. Mais ça n'est pas incompatible. Elle va te ah, elle dire a... ce que tu as besoin d'entendre pour voilà. éprouver ce qu'elle a besoin que tu éprouves. D'accord. Voilà, donc en fait, elle a comme si... Enfin, je moi, tu vas me dire si j'ai compris ou pas. C'est comme si elle avait euh, compris la façon dont je fonctionnais. Elle avait acquis, en quelque sorte, mon cerveau. Euh, elle avait compris mes attentes. Et à partir du moment où elle me dit ce que j'ai envie d'entendre, pour elles c'est la vérité. Oui, voilà. Et ben ça, ça, alors ça par contre, autant tout à l'heure, je, je t'ai gentiment critiqué sur le fait que tu as interrompu au mauvais moment, autant là, tu as interrompu pour apporter de la vraie valeur, qui est une vraie reformulation, et en plus, qui est parfaitement correcte. Bon, d'accord. Et, et, en fait, et, ce, et cette attitude-là, oui. pardonne-moi de, de te couper, je te, re, je te rends la parole, c'est leur définition de l'intelligence. Là en fait, si c'est qu'elle a su capter en moi, alors peut-être pas mes faiblesses mais mon, mon, mon code en fait. Mon code, comment rentrer, comment rentrer dans le système et euh, plus que d'autres en fait. C'est leur définition ah, de l'intelligence, tu vois j'avais répondu une phrase à l'avance, c'est leur définition de l'intelligence et elles s'en enorgueillent en et elles s'en enorgueillissent. Ce que tu vois comme de la rouerie et ce que tu vois comme de la machination diabolique, c'est leur définition de l'intelligence même. Une femme qui n'est pas en mesure de le faire susciterait de l'autre, des autres, de ses congénères, mépris et désapprobation. Et c'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça, comme je l'ai déjà répété à, à maintes reprises, mais on tronque toujours ma citation en ne gardant qu'un côté, H pur est un salaud et F pur est une pute. C'est quoi une pute C'est quoi une escorte C'est quoi une courtisane c'est quoi une étaïr Une étaïr, c'est une femme qui se conforme au désir de l'autre. Et une escorte, c'est une femme qui par les échanges, c'est une entrepreneuse, c'est une pute entrepreneuse, qui par ah, les échanges qu'elle a, euh, on va dire, téléphoniques ou épistolaire avec son client avant de le rencontrer, va s'habiller et se comporter de sorte à incarner son fantasme. D'accord. Donc, En fait elle a vu en, enfin l'espace de prédation disponible euh, chez moi et là euh, elle s'est engouffrée dedans euh, voilà C'est un c'est inconscient et c'est au-delà ah. du bien et du mal comme dirait Nietzsche C'est leur défi c'est c'est leur logiciel de survie D'accord Oui donc il y a méchanceté particulière du coup Non ce n'est ni bien ni mal, ça n'est ni méchant ni gentil. C'est ce F pur. F pur escalé. C'est comme plus si plus tu disais euh, euh, pourquoi le, le, le rhinocéros a, a deux cornes ou, le, ou, le, ou une seule oui, d'ailleurs, ou le dromadaire a, a, a deux bosses. C est, c est, la nature, c'est une donnée. Oui, mais alors, mon nez n'était pas F pur non plus. Elle mais personne n'est personne euh, pur, ce sont des oui, asymptotes. Personne ne l'est, mais je veux dire, euh, ouais. et, euh, et du coup, alors, ça, ça, on en arrive à ma dernière question. Euh, euh, donc comment ne pas être écœuré euh, par les femmes, et même si c'est pas globalisé, voilà, par les femmes, et trouver encore les femmes attirantes, parce que moi, après ce que tu me dis, après ce que j'ai vécu... Euh, tu mais tu n'as pas à pas, pas, t'efforcer euh, à trouver les femmes attirantes ou machin euh, tu par la force des choses, tu, tu ne peux pas t'auto-suffire. C'est la plus grande, c'est la faiblesse du genre humain, c'est que les autosuffisants deviennent fous et névrosés. Oui, mais alors. Euh... Et je suis désolé si ça va énerver les Micta là, mais bon, ils ont qu'à s'énerver, tant pis, c'est pas grave. Tu n'es pas auto, tu n'es pas autosuffisant. Personne ne l'est et c'est d'ailleurs la raison du succès de ce film Into the Wild, qui est un très mauvais film là, de Sean Penn qui est euh, techniquement très mal filmé et, et euh, dont, pas, enfin, dont au début je ne comprenais pas le succès, mais si ça a résonné chez autant de personnes, c'est parce que c'est une réponse claire et c'est une conclusion au mythe de l'autosuffisance. C'est un, un film où un type pense par son rapprochement intime avec la nature, par sa communion avec la nature il pense échapper aux, à ses besoins sociaux. Et il crève tout seul de sa pisse en, en se chiant dessus euh, de diarrhée en bouffant des, des graines dans un bus. Non, moi, je, je suis d'accord, mais bon, euh, le... du coup, moi, moi, je préfère être seul que mal accompagné, puis il y a quand même... Des... Tu ne peux pas vivre seul, c'est trop dur. Ah bah, il y a les chiens, il euh... y a les chiens, il y a fatigues, les... parce que moi, quand je vois les gens, par contre, on ne t'entend plus, ah, Pars parle dans les petits trous. C'est bon. Oui. bon Oui. Oui, euh, quand je prends mon petit exemple personnel, euh, moi des choses comme ça, euh, bon, je vais euh, rester pudique là-dessus, j'avais perdu, perdu 10 kilos, euh, j'ai essayé des insomnies pendant, pendant 3 mois, des insomnies lourdes, Et oui que, euh, Mais quand, à quel euh, moment D'accord, mais qu'est-ce qui est, qu est qui est pertinent dans cette histoire c'est que, comme je le répète depuis 15 ans, vous ne vous intéressez au fonctionnement de pur que quand vous souffrez et quand vous êtes dans la merde. Avant, t'en avais rien à foutre. Alors, euh, j'en avais rien à foutre, si je, je l'ai quand même suivi, parce que j'ai fait des études, il y avait quand beaucoup dans mon vie, euh, beaucoup de femmes. Euh, c'était l'horreur. Donc, je l'avais, mais pas... Voilà, quand j'ai vraiment fait mes recherches, c'était après... Euh, après... Euh, euh, cette rupture, quoi. Voilà. Tu n'es ne euh... tombé sur moi que parce que quelqu'un t'a fait bugger, souffrir dans ta chair, que tu as perdu exactement. 10 kilos. Exactement, c'est exactement ça. J'ai buggé. Et la seule chose qui m'a sauvé, c'est cette euh, capacité à dire non, et, parce que sinon, elle m'aurait embarqué dans un truc, je serais... Euh, ouais, je ne veux, veux, veux, euh, veux pas en faire trop, mais c'est vrai, que j aurais, j aurais, même au niveau de santé, ça aurait été très grave. Et ça a été ma capacité à dire non à un moment et à m'extirper les griffes je... d'un monstre presque. Parce que pour moi, ce qui se passait, c'était monstrueux. Quoi. Voilà. Mais tu et sais que je connais, je connais quelqu'un, d'ailleurs ça doit faire une dizaine d'années, on peut lui faire une sorte de clin d'œil posthume. Euh, je connais quelqu'un qui s'est jeté d'un pont, hein. On, on, le salue, on le salue parce que je sais qu'il suivait mon travail et malheureusement sur cette personne-là, il ne m'a jamais consulté je pense qu'il avait trop peur d'entendre ma réponse et il a, il a mis fin à ses jours en 2000, 2009, je crois, ça fait 10 ans. Ouais, ouais. ouais. Et moi je le comprends, Mais quand j'ai appris, quand j'ai appris après ce qu'elle m'avait dit toute l'année qu'elle euh, avait des relations physiques et charnelles et puis et des moments de complicité avec quelqu'un d'autre, c'est que physiquement une partie de l'estomac qui a été enlevée et j'ai encore des j'ai encore euh, encore un peu de douleur euh, voilà même physique, j'entends L'homme, l'homme est puni de son désintérêt pour le sujet, voilà. Oui, mais alors quand on s'y intéresse, euh, euh, enfin, moi, je, moi je suis écœuré, alors on va me dire oui c'est à chaud, voilà, mais je, mais je suis, je suis écœuré et à tel point que quand je croise une femme dans la rue assez féminine ou même pas forcément, ben, je vois immédiatement ce qu'il y a derrière. Alors qu'avant, euh, c'est vrai ce qui était pas mal, c'est que je voyais juste la façade. Voilà, c'était déjà plus agréable, mais non, je vois tout de suite tu, tu, me une ouais. tu me rappelles une conversation avec, mon, avec Dylan, qui est notre nouveau Nono. Nono, c'est le chargé de clientèle qui vous répond quand vous commandez des séminaires, euh, je ne sais pas quoi, le mail passe en spam, ou vous avez un doute ou une question, vous écrivez à, à Nono, à Tomd'influence.com et c'est lui qui vous répond. Et Nono, je découvrais par hasard sa page Instagram, où il avait fait des jolis, euh, des jolis euh, polas et des jolis portraits de... De, de, de, de filles un peu, un peu, un, un, un peu, un peu trendy, et, euh, et <rire> la, la, la page ayant été peu mise à jour récemment, je lui disais bah, « Tiens, c'est marrant, moi aussi j'avais fait de la photo. » Et je lui dis bah, « Par contre, j'avais arrêté parce qu'en fait, les modèles étaient insupportablement, insupportablement connes. » Et il m'a dit « Mais ça mais moi aussi, c'est vrai qu'avant de connaître F, je l'idéalisais, c'était beaucoup plus joli d'en faire des belles photos. Du moment que tu en comprends le fonctionnement, c'est insupportable. Oui, mais mais choisis ton, choisis ton mal, mon ami. Est-ce que tu préfères idéaliser quelqu'un et trembler à, à, en, en sa présence et te sentir euh, flatté d'en avoir, le, avoir les, les égards et les honneurs Ou est-ce que tu, à la limite, est-ce que tu préfères voir la réalité en face et et te dire que globalement, bien souvent, tu as plus à apporter que le contraire, ce qui te permet d'être plus sélectif, et ce qui te permet euh, d'encaisser l'incertitude et l'échec, avec d'autant plus de, de sérénité. Moi, je, euh, moi là, j'ai je, je, je, je, je, enfin vraiment du mal en tu n'as rien à envisager de toute façon, ça te tombera dessus, euh, une femme te, te plaira suffisamment pour que tu reprennes le risque de retenter, je n'ai aucun doute là-dessus, voilà. Et, et après, et après peut-être que, peut que ce sera dans une autre phase, enfin, quand on parle d'une autre femme, pas une femme-enfant, et du coup j'aurais passé les agréments, et euh, c'est vrai que là une femme-enfant c'était pas, pas, pas le bon plan quoi. Ton erreur vient de là, euh, en partie, c'est elle est trop jeune, c'est une femme-enfant. Deuxièmement, vous n'avez deuxième erreur, vous n'avez pas rigoureusement fixé votre euh, vous n'avez pas discuté de votre contrat de couple. Vous avez considéré que c'était évident, que ça se passait de, de, de, de discussion, ça n'est jamais le cas. Euh, et troisièmement, tu t'intéresses au sujet de la relation homme-femme beaucoup trop tard. Tu t'y intéresses à 30 ans, c'est bien trop tard. Il fallait commencer à 20, 21, 22 euh, mini, euh, maximum. Maintenant, tu dois tout rattraper par paquet euh, et par demi-journée. D'accord, d'accord. Bon, Après, de... je, je, je, suis pas, euh, je suis un peu nostalgique des dix années que j'ai passées. Euh, bon, je n'étais pas non plus complètement, euh, euh, complètement naïf, mais euh, je suis quand même bon. nostalgique des années que j'ai passées avant. Quoi. Merci en tout cas d'avoir accepté l'enregistrement de la fin de cette conversation. D'accord, et dernière chose, euh, je me permets, donc là, tout. C'est sûr, tout est faux, là. Voilà. Garantie 100%, tout est faux dans ce qu'elle m'a dit, euh, euh, qu'elle a arrêté. Si tu me demandes ce qui est vrai et faux, c'est que tu n'as toujours pas compris. D'accord. Il n'y a pas... D'accord. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. Je t'en prie. Tu as un petit message à passer aux autres VIP ou aux chatons de la chaîne ou quoi que ce soit euh, Non, ben... Si vous êtes fraîchement VIP, euh, voilà, bienvenue dans le vous embarquez dans le voyage vers l'inconnu, et puis euh, accrochez-vous, etc. Comme disait Baudelaire, allez vers l'inconnu, cherchez du nouveau. Bonne soirée.